Bonjour, je m'appelle Michel et je vous présente Limusik. Donc, C'est une web application qui transforme un ordinateur ou une tablette en instrument de musique polyphonique live. Voilà, donc On va pouvoir remplacer un piano ou une guitare. et On n'a pas besoin de connaître le solfège, on n'a pas besoin d'avoir une pratique instrumentale énorme pour arriver à faire beaucoup beaucoup de choses. C'est à peu près 90% de, de tout ce qui est musique classique, musique populaire. Il y a une chaîne YouTube, Limusique. Donc là, il y, a des, il y a des tutoriels, il y a des démos. Toute la musique que j'aime Elle vient de là, elle vient du blues Je le chante autant que je l'aime Et je le chanterai toujours La musique vivra Tant que vivra le blues